Je suis en étudiante en BTS Technico-Commercial en deuxième année, donc je suis actuellement en stage à la Biocop, c'est mon stage examen en fait. Donc stage examen, c'est-à-dire euh... euh, Pour valider ma formation, il faut que j'ai 8 semaines de stage en alimentaire. Et c'est vous qui avez choisi Biocop Oui. Pourquoi euh, Pour changer de domaine, avant j'avais fait des stages dans le commerce, mais pas en alimentaire et, et j'avais pas envie d'aller en grande surface. Enfin, dans les supermarchés, grandes surfaces spécialisées, je préférais l'alimentaire, en fait. Et ça vous plaît, Biocop Oui, en fait, on a un contact différent avec le client que dans les grandes surfaces euh, du style Leclerc ou Super U. Ici, on a vraiment un contact client et un contact avec les produits. Pour quelles raisons avez-vous choisi un magasin bio euh, La Biocop, parce que ça rentre parfaitement dans mon stage d'examen et qu'il y a vraiment un rapport avec le produit alimentaire comparé à la grande surface. Je fais un peu de tout, j'aide pour la gestion du vrac au niveau des fruits et légumes, je fais du je vais au traiteur aussi, donc je fais un peu de tous les rayons. Alors moi je m'appelle Sandrine, je suis actuellement en stage au Gamme de Pébert Christ puisque je suis en alternance, deux jours en école et trois jours en entreprise sur un VTS vente, commerce. C'est une reconversion professionnelle suite à des problèmes de santé. Je travaillais dans les écoles avant, j'étais à Tsem et je faisais de la cantine et j'ai eu des problèmes de dos suite au port de charge lourde. Euh, donc il a fallu se reconvertir. Je suis arrivée par hasard dans la vente. J'ai commencé un bac pro l'année dernière au mois de en 2013, septembre 2013. J'ai obtenu mon bac pro mois de juin dernier. Et de là, j'ai trouvé que le retour à l'école longtemps après était quand même très intéressant. La motivation n'est pas du tout la même. On n'est pas là pour les mêmes raisons. Donc c'est assez accessible, je pense, comme formation. Donc du coup, moi, je me suis lancée sur un BTS maintenant sur deux ans. Combien de salariés est tu dans ce magasin Alors il y a deux postes à temps plein. Eric le responsable et Alain qui est magasinier vendeur. Et puis moi, maintenant, qui suis là trois jours par semaine. Euh, je trouve que le stage, il euh, n'y a rien de mieux pour motiver des jeunes à venir euh, vers l'emploi, vers nous, vers le commerce. Donc oui, on prend des stagiaires, euh, dès qu'on peut, on le fait. Pour nous, c'est important de montrer le métier aux jeunes. Quelles sont les qualités que vous attendez d'un stagiaire Du dynamisme, euh, du sourire, puisque on a quand même de la clientèle, euh, une certaine tenue aussi parce qu'on a eu l'occasion d'avoir euh, des stagiaires qui ne se tenaient pas forcément bien au magasin, et ça a un impact forcément sur la clientèle, puisque la clientèle nous le dit après. Donc euh, voilà, quelqu'un qui prend des initiatives, euh, voilà qui aime aller vers les gens. Des fois, il est arrivé de voir des stagiaires timides arriver, et puis finalement, au bout de quelques jours, euh, on s'aperçoit qu'ils sont de plus en plus à l'aise sur la structure. Ils connaissent mieux le magasin, donc même eux se surprennent à être beaucoup plus vivants, et finalement pas si timides que ça. Est-ce que c'est compliqué de changer de métier Alors ça fait peur, ça fait peur au départ, quand on vous dit que vous ne pouvez plus faire votre métier qu'il va falloir trouver autre chose, on se retrouve ben, comme des élèves face à un panel de formation, un panel de choses. Euh, on s'aperçoit que sans bac, on ne fait pas grand chose, c'est-à-dire que le choix est très très très restreint. Donc, euh, donc voilà, on se doute bien qu'il va falloir passer par là. Une fois qu'on y est, non, c'est vraiment passionnant. C'est un petit peu comme si on recommençait une autre vie. Euh, on va rencontrer des nouvelles personnes, une nouvelle façon de fonctionner. On se retrouve dans des nouvelles structures. C'est un peu une angoisse au début, mais très vite, ça disparaît. Et en fait, ça devient passionnant. Et je souhaite à tout le monde de pouvoir euh, avoir l'opportunité de pouvoir se relancer. Moi, à 40 ans, je me relance. Euh, je suis ravie. J'attaque un BTS. Si je peux aller jusqu'à la licence, j'irai. Euh... C'est une chance, je trouve. C'est vraiment une chance.